Le développement personnel est-il une arnaque Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de répondre à cette question. Mais avant de commencer, j'aimerais citer Oscar Wilde. Le but de la vie est le développement personnel. Parvenir à la parfaite réalisation de sa nature, c'est pour cela que nous sommes tous ici. Alors, est-ce que le développement personnel est une arnaque, un moyen d'enrichir celles et ceux qui, comme moi, en font l'apologie Les écrivains, les formateurs, les coachs, les thérapeutes, ceux qui, depuis longtemps, parlent de l'amélioration de soi, de la croissance personnelle. Est-ce que c'est un scam, une connerie, une arnaque Ou est-ce qu'au contraire, c'est un sujet tellement vaste et tellement englobant qu'il y a des choses utiles à prendre, à comprendre et à utiliser pour soi-même C'est le sujet d'aujourd'hui et je vais commencer par t'annoncer que cette vidéo va être, euh, comme d'habitude, euh, très directe. <rire> pas de bullshit dans mon approche du développement personnel. C'est une approche authentique qui ne plaît pas à tout le monde, évidemment, mais mon but n'est pas de plaire à tout le monde. Mon but, c'est une contribution dans l'univers très vaste, très large, de l'amélioration de soi, de l'épistémologie, de la non-dualité. Alors, est-ce que c'est une arnaque La première réponse que j'ai envie de faire, c'est que c'est un sujet tellement vaste c'est un mot-valise, développement personnel. Donc évidemment, si on prend ce terme comme un terme générique, euh, ben on se rend bien compte que oui, euh, au sein même de, du développement personnel, du milieu du développement personnel, il y a des dérives. Il y a des limites, il y a des dangers, il y a des arnaques, il y a des escrocs, il y a des faussaires, des charlatans, des personnes qui ne savent pas ce, de, de quoi elles parlent, euh, des personnes qui euh, trompent, manipulent volontairement. Tout ça, bien entendu, existe. Euh, C'est un peu comme si on... On prenait l'humanité et on essayait de dire « est-ce que l'humanité est gentille Est-ce qu'elle est bienveillante Est-ce qu'elle est capable d'empathie, de compassion ?» Bon, ben, si on prend l'humanité en entier, qu'on recule comme ça et qu'on a une vision élargie, on se rend bien compte que non. Il n'y a pas que de la gentillesse et de la bienveillance au sein de l'humanité. Il y a des meurtres, des génocides, des crimes, des viols, de la traîtrise, de la violence... Euh, de la malveillance, bref, toutes ces choses-là qu'on peut euh, identifier au sein de l'humanité. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est C'est un outil. Et comme c'est un outil englobant, c'est un, une approche, un outil au sein même duquel il y a différentes sous-catégories, différentes branches, différents outils différents, différentes techniques, différentes stratégies, différentes philosophies aussi. Donc aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est simplement te partager ma propre philosophie du développement personnel. Et évidemment... C'est une philosophie qui est biaisée. C'est la mienne. Donc forcément, si tu interroges un autre acteur ou une autre actrice euh, du, du développement personnel, de ce milieu, tu vas te rendre compte qu'on ne va pas forcément dire la même chose. Et comment ça va se traduire, le fait qu'on n'ait pas la même vision de ce sujet ben, Ça va se traduire dans nos actions, dans nos croyances, euh, dans la manière dont on travaille, euh, dans tout un tas de, finalement, de catégories. C'est une devise, c'est une, une, une vision. C'est ça, c'est une vision. Nous n'avons pas toutes et tous la même vision du développement personnel. Donc aujourd'hui, je ne te partage que la mienne. Et sur cette chaîne YouTube que j'anime, euh, que j'ai décidé de reprendre en ce début d'année, et pour laquelle il y a une vidéo qui sort par semaine, c'est exactement ce que je fais. Je partage ma vision des choses. Et je ne te demande jamais d'y adhérer. Je ne te demande jamais d'accepter sans réfléchir à ce que je raconte. Je te demande juste de voir si ça résonne, si ça fait écho, et de prendre, de te servir. <rire> C'est vraiment, euh, vraiment comme ça qu'il faut le voir. Quoi. Tu prends si ça t'aide, tu prends si ça t'est utile, tu prends si ça fait écho en toi, mais si ça ne fait pas écho, euh, rejette-le. Il n'y a aucune raison que coup euh, qu'on considère que ma vision personnelle et subjective du développement personnel soit la meilleure. Pas du tout. Elle est à l'image de ce que j'en sais, de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté, et des résultats que j'ai pu moi-même obtenir. Alors justement, parlons des raisons pour lesquelles on pourrait se mettre à, à se développer personnellement. Ben, les raisons sont souvent diverses. Donc si je me tourne vers ma raison personnelle, pourquoi je m'y suis mis, ben, c'est parce qu'il y avait souffrance. Il y a eu une épreuve de vie, une séparation avec la, la mère de mon fils. On allait fêter nos dix ans de vie commune et puis ben, voilà, elle a décidé de mettre un terme à cette relation. Et cet événement a été euh, évidemment... Euh, un, euh, Quelque chose de suffisamment puissant pour me secouer, me remuer. Je me souviens qu'à ce moment précis où j'ai encaissé la nouvelle, ça a été un choc terrible. Parce que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, qu'on avait constitué une famille, qu'on avait acheté une maison ensemble. Et euh, moi, je n'avais pas euh, anticipé euh, cette séparation. C'est arrivé comme ça, euh, comme un coup, de, un coup de tonnerre. Le ciel m'est tombé sur la tête. Et je me souviens que j'ai ressenti... Euh, Vraiment, euh, ce qu'on peut appeler la notion de choix, de libre arbitre, <rire> j'avais deux possibilités. Je sentais bien qu'il y avait deux chemins qui se proposaient à moi au moment de cette séparation, au moment de cette épreuve. C'était soit je continuais euh, euh, dans, la même, euh, dans la, même, la même manière de faire, je continuais à faire la même chose. Et la même chose, c'était pas de développement personnel, euh, vision assez négative, pessimiste. J'étais quelqu'un qui prenait pas soin de lui. Euh, j'avais euh, beaucoup points. Je vais t'afficher... un hein, avant, après, euh, à l'image, à l'écran, euh, pour que tu vois euh, d'où je viens <rire> avant le développement personnel. Alors évidemment, c'est visuel, donc forcément, on ne peut que voir la, le changement. On peut tout à fait... Euh, le but, ce n'est pas de, de diaboliser celui que j'étais avant et de dire « Oh là là, regardez-moi ça, euh, il, était, euh, il était un peu plus gros, euh, c'était vraiment une mauvaise personne, elle ne méritait pas d'être en vie. Hein. » Ce n'est pas ça. C'est juste de montrer euh, la transformation parce qu'elle est visible, elle est visuelle. Et c'est souvent plus facile de montrer une image que de décrire pendant 50 minutes, quoi. Et euh, comme tu l'as compris, j'aime bien, euh, bien prendre mon temps, j'aime bien euh, expliquer. Je suis assez bavard. Donc, c'est là d'où je pars, ce choix. Soit je continue, soit je change. <rire> Et euh, pendant cette séparation, euh, les griefs, les remarques qui m'ont été faites par mon ex-compagne, euh, ça a été euh, comme un listing de, des reproches des traits de personnalité que j'avais qui n'étaient pas, euh, pas corrects, qui n'étaient pas justes, en tout cas pour elle. Et plutôt que de me renfrogner que de rejeter la faute sur elle, euh, pour la première fois, euh, bah, ça a vraiment fait écho en moi. Il y a eu comme ça une prise de conscience que tout ce qu'elle me reprochait, bah, elle n'avait pas vraiment euh, tort. Quoi. Et c'est un moment où en matière d'égo... <rire> Euh, C'est un moment où l'ego a déjà un petit peu baissé la tête parce qu'il y avait beaucoup de souffrance et euh, qu'il y avait la, la réalisation que c'était à cause de l'ego, justement, qu'il y avait eu toute cette souffrance. L'ego avait euh, engendré beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y avait responsabilité. Je n'étais pas quelqu'un qui subissait. Je n'étais pas victime de cette séparation. J'avais participé de manière très active à travers mes comportements, mes actions, mes habitudes, euh, mon, mon, mon tempérament. Euh, voilà, mon attitude de manière générale au sein du couple. Donc il y a eu cette première petite réalisation de, en fait, c'est quand même, c'est pas que de sa faute, c'est au contraire en grande partie de ma responsabilité. Et donc il y a eu un premier phénomène qui est celui de la responsabilisation. C'est-à-dire je me rends compte, je réalise que je ne suis pas un pantin désarticulé qui subit sa vie, je suis acteur de ma vie. Et ce que je subis maintenant, l'épreuve, la souffrance, j'en suis en partie responsable. En grande partie responsable. Ce phénomène-là, c'était très nouveau pour moi. La notion de responsabilisation. Parce que j'étais quelqu'un qui rejetait la faute sur les autres, constamment. Je n'étais pas intègre. Je considérais que ce qui m'arrivait dans la vie, euh, ben, je le subissais. Je n'avais pas vraiment euh, mon mot à dire. Ou euh, la par, la, le, le le pouvoir d'action qui était le mien sur ma vie était minime, dérisoire. Je subissais constamment, constamment. J'étais très négatif comme garçon, très pessimiste, défaitiste. Et puis, j'avais pas confiance en moi. Je ne prenais pas soin de moi physiquement. Dans mon alimentation, il y avait beaucoup de laisser aller Je n'étais pas discipliné. J'avais la croyance qu'être libre, c'était pouvoir faire tout ce qu'on veut quand on a envie. De pouvoir jouir de la vie. Je recherchais le plaisir partout, le plaisir gustatif, le plaisir sexuel, euh, le plaisir de l'ivresse aussi. Je n'étais pas un, un alcoolique, je n'avais pas de problème avec l'alcool, mais euh, je faisais la fête et euh, j'aimais tout ça. Et euh, ben, quand je me suis responsabilisé, euh, j'ai senti que je pouvais faire différemment. Et au départ, c'est une volonté de vengeance. Alors, quand je parle de vengeance, le but n'était pas de faire du mal à mon ex-compagne. Le but, ce n'était pas de, de me venger physiquement, même verbalement, ce n'était pas de, de, de propulser, de projeter de la violence sur elle. La vengeance, c'était « Je vais tellement changer, je vais tellement me transformer que tu vas regretter de m'avoir quitté. » Et donc, au départ, c'est vraiment un égo blessé, profondément blessé, en réaction à cette épreuve qui s'est révélée un égo meurtri, un égo euh, <rire> pantelant, triste, mais euh, animé d'un désir brûlant de changer, de montrer de quoi il était capable, de faire ses preuves, et donc de se transformer. Et la transformation a été euh, fulgurante, rapide, parce qu'il parce qu y avait une énergie en moi du changement qui était euh, indescriptible. Évidemment... Euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu regardes cette vidéo qui parle de développement personnel, mais euh, nous avons des niveaux d'énergie, de motivation et d'engagement qui sont différents. Et même au sein même de notre expérience, il y a des moments où notre niveau d'engagement, de motivation est très élevé, et des moments euh, où c'est plus, plus, plus détendu, plus, plus mou, on va dire. Il y a moins cette, cette puissance. Et euh, au moment de la séparation, il y a eu euh, comme un allumage de fusée intérieure, une volonté, mais à la hauteur de la souffrance ressentie, finalement. C'est-à-dire que la souffrance était très très forte, et bien il y a eu, euh, avec le recul je peux dire, une, euh, une transformation, une transmutation, une utilisation de la violence pour en faire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'était dirigé vers une forme de, de devise, de slogan, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Ça paraît débile, dit comme ça. Ça ne veut rien dire. Le devenir la meilleure version de moi-même. Mais en vrai, euh, euh, voilà la philosophie que je défends aujourd'hui. Je la défends toujours, des années après. Cette séparution cette séparation, a eu lieu en 2015. Et aujourd'hui, je suis toujours animé de ce désir brûlant de transformation personnelle. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que euh, c'était réel. Il était possible de changer. Il était possible de se transformer. Il était possible d'améliorer sa vie. Et quand je parle d'amélioration de soi, de croissance personnelle, je ne parle pas de devenir un individu, un rouage plus performant dans la grande mécanique de la société contemporaine actuelle, qui est une société euh, capitaliste, consumériste. Le but, ce n'était pas de devenir un petit rouage plus performant, qui produit plus, qui génère plus de profit. Non, c'était vraiment de développer ce que je suis, Oscar Wilde parle de réaliser sa parfaite nature. Et bien réaliser sa parfaite nature, c'est ce qui s'est produit à mesure que j'ai entamé ce chemin. Et aujourd'hui, cette euh, transformation radicale, ben forcément j'ai envie d'en faire un peu l'apologie. En tout cas, le développement personnel. J'ai envie de motiver, d'inspirer. Ce n'est pas une connerie le développement personnel. C'est aujourd'hui diaboliser. Euh, voilà. Certaines personnes disent c'est de la connerie, c'est réservé à une certaine frange de la population qui a les moyens de se préoccuper de ce genre de questionnement, euh, c'est réservé aux blancs, euh, aux capitalistes, c'est réservé aux gens qui travaillent dans des grandes entreprises ou en tout cas c'est un outil euh, euh, du, euh, du capital <rire> des patrons euh, pour rendre les employés plus serviables, plus productifs et générer encore. Enfin bref, il y a tout un tas de de, de, de digressions qui sont faites sur le développement personnel. C'est une philosophie de vie. Le but, c'est de réduire la souffrance dans sa vie humaine, d'augmenter son bien-être, euh, d'améliorer les différentes catégories de sa vie. Donc dans la vie, il y a différentes catégories, tu t'en es rendu compte. Et dans mon approche, plutôt que de se concentrer uniquement sur un seul des piliers, euh, il convient d'avoir une approche globale, une approche englobante, une approche méta « holistique », même si je n'aime pas ce terme, car il est beaucoup utilisé par les thérapeutes holistiques du New Age, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et ça englobe tout et n'importe quoi. Et euh, il faut revenir au, au sens premier du terme, « holistique », c'est englobant, c'est global, voilà. Donc c'est sûr que si je ne me focalise que sur ma santé physique, avoir une bonne alimentation, à faire du sport, et que je euh, me détourne complètement de mes finances personnelles, par exemple, bah à un moment, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que si je ne concentre mes efforts que sur ma santé, ben bah oui, peut-être que je vais être en, en très bonne santé. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de tomber malade ou de contracter une maladie grave. Il faut se rendre à l'évidence. Mais je vais euh, avoir de mon côté faire le maximum, faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je me rends bien compte que cette réalité est hors de mon contrôle. La preuve, euh, il y a des événements qui se produisent au quotidien sur lesquels ma volonté personnelle n'a aucun pouvoir. En revanche, sur un certain nombre de petites choses, de petits domaines, au contraire, je suis agissant. J'ai du pouvoir. Le premier pouvoir qui est à ma disposition est un pouvoir de réaction face à ce qui se produit. Donc il y a recherche du, recherche du pouvoir personnel, du pouvoir individuel, si je puis dire, et essayer de le faire grandir. Faire grandir son pouvoir personnel. Mais faire grandir son pouvoir personnel, encore une fois, il n'y a rien de politique, il n'y a, a pas volonté de dominer. On prête souvent au développement personnel ce type d'inclinaison. De, de, La personne veut prendre du pouvoir personnel, alors elle veut dominer, elle veut asservir. Faire preuve de leadership, ce n'est pas forcément au détriment des autres. Il faut veiller, il faut faire attention, je le répète souvent dans mes vidéos, mais il faut faire attention aux préjugés, aux préconceptions qu'on a. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que quand vous reprenez du pouvoir personnel, ben ça vous donne euh, au contraire une capacité à, à mieux réagir face à ce qui se produit dans votre vie et dans votre vie et dans la mienne. Je n'ai pas le contrôle. Quand il se produit un truc, euh, je suis comme vous. Et euh, il y a un constat. C'est là. Par contre, c'est dans la manière dont je vais réagir, comment je vais traiter cette information, ce fait, cet événement qui se produit, qui va tout changer. Et donc cela, cette capacité à, ré, à changer mes réactions habituelles, ou en tout cas les faire évoluer, les rendre plus conscientes, plus alignées, plus justes, plus positives, ben ça c'est un pari, un pari que l'on fait sur soi-même. Je fais le pari que je vais m'améliorer, que je vais apprendre à maîtriser mes pensées et mes émotions. Je vais apprendre à, à, à, à soigner toutes les catégories de ma vie. Pourquoi Pour avoir une vie qui sera équilibrée, pour avoir des fondations saines, solides. Si je m'occupe de ma santé physique, ça va se répercuter sur mon niveau d'énergie, ça va se répercuter sur mon business ou mes finances personnelles. Si je développe de la confiance en moi, ça va se répercuter dans mes relations amoureuses, mais ça va aussi se répercuter dans mes relations tout court dans la manière dont je vais appréhender chaque interaction sociale. Si je développe du charisme, la capacité de séduire, eh ben ça va aussi... Je, je... En fait, tout est lié, c'est ça que je veux dire, tout est lié. Ce sont des vases communicants. Il est important de ne pas voir le développement personnel comme euh, euh, un seul aspect. La... Ce n'est pas juste travailler sur sa motivation. Allez, je vais essayer d'être super motivé. Mais non, c'est euh, tout englobé. Je vais travailler sur la confiance en soi, la motivation, le niveau d'énergie, la capacité, donc comme je le disais, à gérer mes émotions, même les émotions difficiles. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail sur mes blessures, sur ce qui fait mal, sur mes limites, sur les moments où je ne suis pas capable de gérer différemment. Eh bien, je vais travailler dessus. Je vais travailler pour rendre le moment présent, l'instant présent, plus supportable dans un premier temps, et puis euh, faire en sorte, puisque c'est un chantier, c'est un pari sur l'avenir, le développement personnel. Ça part du principe que c'est le travail de toute une vie. Ma vie devient mon œuvre. Je vais travailler sur ma vie. Est-ce le... est que ce n'est pas la meilleure chose que l'on puisse faire, sincèrement, de sa vie D'essayer d'en faire une œuvre d'art, de la sculpter. En tout cas, en faire une œuvre d'art, ça a un côté un peu... Euh, cucu, quoi <rire> Un peu fleur bleue Une œuvre d'art, carrément ce que je veux dire, c'est en faire quelque chose de spécial, mais pas au sens de d'incroyable, de majestueux, non. Quelque chose d'unique, c'est ça. C'est ma vie. Et ma vie, je peux soit la laisser aller, je peux la subir, je peux faire des choix par défaut, ou alors je peux décider, c'est un choix, je peux décider de construire ma vie et de co construire ma vie. Pourquoi co-construire Parce que je vois bien qu'il y a des choses qui m'arrivent, et là-dessus je n'ai pas de contrôle. Donc c'est un travail avec sa réalité, avec sa vie, main dans la main. Je fais ce qui est en mon pouvoir, je fais de mon mieux. J'essaye de tendre vers un certain idéal, sans tomber dans l'idéalisme. Je ne deviens pas euh, idéologiste, idéologique plutôt. Je ne m'enferme pas. Je m'ouvre au contraire, je m'ouvre, je développe des compétences, je développe de la connaissance dans différents sujets, et je continue à apprendre ma réalité avec cette volonté de mieux la comprendre, de mieux interagir avec. Parce que je peux avoir tout un tas d'idées de préconceptions sur la nature de cette réalité, mais cela ne me dit jamais vraiment ce qu'elle est. Alors j'ai le choix, soit je m'en fous, et je considère que la vie, c'est uniquement une expérience matérielle où je dois répondre à des besoins physiques, indispensables, physiologiques. Et puis à un moment, je vais mourir. Donc ce qu'il y a entre ma naissance et ma mort, bon bah, ça n'a pas vraiment de sens. Je vais en faire une quête de plaisir, une quête de satisfaction. Et puis à un moment, de toute façon, je vais lâcher la rampe, je vais claquer, je vais mourir. Donc j'emporterai rien de tout ça, autant que je brûle la chandelle par les deux bouts, <rire> que je m'en donne à cœur joie. C'est une possibilité, c'est souvent euh, ce qu'on voit chez euh, les hédonistes, voilà, de vivre, de, de, de, comment dire, de, de vraiment vivre euh, sa vie euh, en recherchant voilà, la, le plaisir à tout prix, la joie. Est-ce que ça met un terme à la souffrance euh, Visiblement non, la quête insatiable de plaisir est un problème en soi, mais il faut avoir couru après le plaisir pour s'en rendre compte donc euh, ne me crois pas sur parole mais si aujourd'hui tu as différents besoins pour toi tu te mets au développement personnel parce que tu viens de te faire larguer tu viens un truc difficile ou parce que tu as besoin d'argent ou parce que tu as des problèmes de santé etc nous n'avons pas les mêmes préoccupations à un instant t mais euh, la, la vision que je propose c'est une vision qui est globale ne euh, ne rejette rien le développement personnel, ce n'est pas juste avoir des abdos et des, des gros muscles. Ce n'est pas que ça. Ça peut en faire partie, si ça te fait plaisir. Mais ce n'est pas que manger sainement ou faire de la méditation. Ça peut en faire partie. Mais euh, ça va bien plus, bien plus loin que cela. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une philosophie, une philosophie à part entière dans mon expérience. Et euh, ça se ressent euh, chaque jour. Chaque jour, ce n'est pas juste une idée vague, non, non, non, il y a vraiment un désir brûlant de rechercher ce qui est vrai, de s'aligner avec la vérité. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que dans notre vie, on fait face à des moments où la vérité, elle est là, mais elle implique des situations désagréables. Je te donne un exemple, tu es en couple depuis des années avec quelqu'un, tu es ou, ou pas, mais marié, et puis au fond de toi, il y a cette évidence, cette vérité qui vient te chercher de « je ne suis plus vraiment amoureux ou amoureuse, je ne me sens plus à ma place dans cette relation, mais financièrement, pour tout un tas de raisons, je n'ai pas envie de, de vivre la, la souffrance d'une séparation, parce que ça fait mal, c'est douloureux, etc., etc. Bon, ben la vérité, là-dedans, c'est euh, s'aligner avec la vérité, c'est euh, chercher euh, à s'aligner avec, à, à appliquer dans sa propre vie ce qui est vrai pour nous. Et là, on voit bien que ce qui est vrai pour nous n'est pas nécessairement vrai pour les autres. Vivre à la lumière de sa propre vérité, ne pas se mentir à soi-même, ça pourrait être un Pareil, un, un principe fondamental du développement personnel. Ne pas se mentir à soi-même, ne pas chercher à s'illusionner, et surtout ne pas perdre de temps. Parce que la vie est courte, c'est un, un des principes aussi. La vie est courte, c'est relatif, certains vont vivre au-delà de 100 ans, et d'autres vont mourir très jeunes. Ceux qui regardent cette vidéo, comme c'est un panel de, de tout le monde, bah, il voilà, y a des gens qui vont regarder cette vidéo... Et ça, ça me rappelle un article que j'avais lu d'un auteur de développement personnel, sur son blog, il disait, euh, ceux qui lisent cet article, donc c'était mon cas, bah, parmi ceux qui lisent, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui lit mon blog, il bah, y a des personnes qui, avant la fin de l'année, vont mourir. Et j'avais trouvé ça euh, terrible, parce que d'un coup, on se dit, bah oui, c'est vrai, ça pourrait être moi. Celui dont il parle, ça pourrait être moi. Il n'y a, a rien de, de sûr. Je ne sais pas jusqu'à quand hein, je vais vivre. Il suffit de pas grand-chose parfois pour euh, basculer. Donc, euh, vivre en se rappelant de notre finitude, du fait que cette expérience matérielle, elle a un terme. C'est pour ça qu'on dit la vie, avec un début et une fin. Elle constitue, euh, euh, elle constitue quelque chose dans le temps, quelque chose qui sera fini, qui est, de par sa nature, fini, limité. Alors, je peux décider consciemment d'en faire quelque chose de spécial, mais pas au sens d'extraordinaire, au sens de spécial pour moi. Parce que je peux passer beaucoup de temps sur un tableau à peindre avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, euh, y passer vraiment, faire ça avec minutie, tu vois, j'utilise des pinceaux, euh, j'achète de la belle couleur, de la jolie gouache, bon, je, ce, ce n'est pas ma spécialité la peinture, hein, donc... Euh, mais j'ai une belle palette, et je prends mon temps, j'attends d'avoir un bel éclairage pour bien travailler sur ma toile. Et puis voilà, la toile est finie. Et ben, c'est de voir sa vie, de prendre sa vie comme un tableau, comme une œuvre, une œuvre d'art, vraiment. J'ai dit ça tout à l'heure en disant « ça fait un peu cucu », mais je vais tenter de faire de ma vie quelque chose d'exceptionnel pour moi. Je vais y mettre des efforts, je vais y mettre de l'énergie pour me transformer, pour provoquer ma croissance, pour faire en sorte que cette expérience, je sois fier de moi à la fin. Qu'on croit ou non à la, la vie après la mort, qu'on croit ou non que ce soit une expérience qui s'arrête, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Parce que si ça s'arrête et que c'est fini, bah, d'avoir décidé de m'être engagé à faire de ma vie quelque chose d'unique, de spécial, de m'être vraiment investi, engagé dans ma vie, dans ma propre vie, de ne plus la subir, mais de chercher à la créer, à la co-créer, eh ben, quoi qu'il arrive, je suis le grand gagnant à la fin. Je suis le grand gagnant. Si la vie s'arrête et qu'il n'y avait rien, et eh bien tant pis, parce qu'il y a quand même eu l'existence. On ne peut pas nous enlever ce qui a eu lieu, tu vois. Euh, si ma vie s'arrêtait maintenant, tout ce que j'ai vécu, ça a été vécu, en fait. Ça a été, qu'on croit ou non, hein, vraiment, à, à cette notion de fin de la conscience. L'arrêt de la conscience, donc la, le néant, l'arrêt de la vie humaine, qu'on croit à l'arrêt de l'être, euh, ou pas, c'est pas, pas ça qui est important. C'est se rendre compte que ce qui a été vécu, a été vécu. Donc euh, l'invitation, c'est à s'engager, à, à s'investir, et s'investir vraiment. Pas en dilettante, pas pendant quelques jours, quelques mois, lire un bouquin, regarder une vidéo et puis passer à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui devient, à ce moment-là, central dans notre vie parce que ça touche à tous les domaines. Vraiment tous les domaines, tous les domaines. Apprendre tout, tout est... Euh, il est possible de tout apprendre dans cette vie. Un instrument de musique, une langue étrangère, euh, euh, un sport de combat, euh, une, euh, la danse, tout. Et ça ne touche pas qu'à l'artistique. Apprendre à vendre, apprendre à négocier, apprendre à convaincre, apprendre à parler en public, euh, apprendre à, à s'affirmer. Apprendre à dire non. Tout cela, ça ressemble à des tout petits trucs insignifiants, apprendre à dire non. Euh, vraiment, tu penses que j'ai besoin d'apprendre à dire non bah Pour certaines personnes, le fait qu'aujourd'hui elles ne sachent pas dire non, elles ne sachent pas s'affirmer, qu'elles manquent de confiance en elles, ça influence profondément leur expérience subjective de la réalité. Ça joue énormément dans leur vie. Donc tant que ça n'est pas vu, donc je vous parlais de vérité tout à l'heure, tant que ça n'est pas conscientisé, il n'y a pas compréhension, bah, la souffrance euh, sera entretenue. Et c'est dommage. Parce que s'il y avait véritablement prise de conscience, puis volonté d'agir, de comprendre et d'agir, euh, bah, peut-être que cette année, l'année prochaine, dans 5 ans, 10 ans, ta vie prendra une toute autre tournure. Il n'y a rien d'écrit, de définitif. C'est vrai que ce dont je parle... Euh, va à l'encontre de, de l'idée même de destin tout tracé. Il n'y a rien de tout tracé. On peut prendre des chemins de traverse. On peut accélérer notre croissance. On peut se transformer, modifier, qui on est. À condition d'arrêter de croire que l'on est quelqu'un de figé, qu'on ne peut pas évoluer. J'aimerais euh, terminer sur euh, ce, ce constat, cette observation, vivre avec cette philosophie du développement personnel, de chercher à s'améliorer, de chercher à évoluer, et bien en fait, quand on regarde la nature, l'univers, qu'est-ce que l'on perçoit On perçoit, perçoit qu'il y a une évolution, il y a un mouvement qui est à l'œuvre. Le mouvement, il y a un changement, une mutation, une évolution à l'œuvre. On regarde les animaux, on regarde le règne végétal, on se rend compte que depuis longtemps, ça a été constaté, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas cette notion de figé, de fixe. La nature n'est pas figée, elle, elle évolue. Il n'est pas, euh, pas très difficile, euh, même quand on est fermé à toute forme de spiritualité, de se rendre compte qu'il y a une intelligence à l'œuvre dans l'univers. Et puis pour ceux qui dirait qui diraient bah « Non, c'est de la bêtise, il n'y a pas du tout d'intelligence à l'œuvre », ta propre intelligence... Et le fruit de l'univers. Tu n'es à aucun moment séparé de l'univers. Et ça, malheureusement, c'est une croyance répandue. De croire que parce que nous portons des petits costumes, que nous avons des emplois, des cartes pour monter dans le métro, ou des cartes de bus, ou des voitures, que ça nous isole, ça nous sépare de l'univers. Nous sommes distincts. La poule n'a absolument rien à voir avec moi. Vous plaisantez ou quoi je parle des langues, je maîtrise la programmation informatique, je suis ingénieur... La poule n'a absolument rien à m'apprendre. Pourtant, il y a une horizontalité. La poule fait partie de l'univers, l'être humain fait partie de l'univers, et il y a comme ça une, une, une séparation illusoire. Il a aucune séparation. Hein. La nature, l'être humain est issu de la nature. À un moment, il faut regarder les choses en face. Qu'on y prête ou non une, une perspective spirituelle, après, ça regarde chacun. Mais à la base, non, l'être humain... L'être humain se voit comme maître et possesseur de la nature. C'est une citation connue. Je maîtrise, je contrôle la nature, je vais la dominer, je vais la, je vais la soumettre. Mais en réalité, l'homme qui prétend soumettre la nature oublie qu'il en fait partie. Il fait partie de l'univers. L'être humain est une sous-catégorie de l'univers. On pourrait dire une sous-catégorie de la réalité. Il y a des poules, il y a des êtres humains, bon, bah, tout ça... C'est englobé par l'univers, il y a l'univers, et au sein même de l'univers, il y a différents organismes, différents êtres. L'homme se croit supérieur à la poule. Bon, évidemment, on ne va pas demander à la poule de programmer un ordinateur ou de fabriquer une fusée pour partir sur, dans l'espace, évidemment. Mais il est de bon ton de rappeler que nous appartenons à cet organisme, à cet écosystème qu'est l'univers. Il n'y a pas de séparation entre nous, elle est illusoire. Nous appartenons à, cette, à cet écosystème. Donc, l'évolution qui est le propre donc, dans la nature, le propre de l'écosystème de l'univers, euh, ben, soit on décide d'être, d'entrer dans la marche, d'entrer dans la danse, de suivre ce mouvement, ou de s'y opposer. Donc, devenir acteur conscient du changement et de l'évolution, c'est chercher soi-même, en tant qu'individu euh, dans l'univers, à, à évoluer prendre le train, puisqu'il est déjà en marche. Ton corps est euh, le fruit, si tu crois à la théorie de l'évolution, euh, ton corps est le fruit d'une évolution relative, mais euh, c'est le fruit de tes ancêtres et, euh, et voilà. fruit d'une évolution. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas continuer toi-même à entretenir ce mouvement de manière volontaire d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de croître Voilà. C'est ça. Et cette... Euh, Perspective, cette philosophie, elle est extrêmement satisfaisante, parce que je suis là pour te dire que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Depuis que je l'ai fait, il y a énormément... Alors on ne devient pas d'un coup... Les problèmes ne s'arrêtent pas, ils sont différents. Ça ne fait pas disparaître les problèmes, les contrariétés, les obstacles, les contretemps, les imprévus, les choses qui ne fonctionnent pas, les erreurs. Non, tout ça n'est absolument jamais annulé, supprimé de son expérience, ça en fait toujours partie. Et donc il convient de ne jamais fermer les yeux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on cherche à s'améliorer qu'on ne commet pas d'erreur, qu'on ne peut pas se tromper, qu'on ne peut pas dire des conneries ou en faire, hein. pas du tout. Euh, Ce n'est pas ça le développement personnel, c'est au contraire une attitude tellement humble vis-à-vis -vis de sa réalité qu'on cherche à mieux la comprendre. Et donc pour mieux la comprendre, il faut que je me comprenne mieux, d'où l'importance de maîtriser ses pensées ses émotions, en tout cas de les observer, Mieux comprendre le corps aussi, parce que si je cherche à avoir, par exemple, à perdre du gras ou à prendre des muscles, alors que je comprenne comment ce corps marche, donc il va falloir que j'étudie, parce que le corps, là, je l'observe, mais ça ne me dit pas comment il fonctionne. Donc je vais lire, je vais développer de la connaissance. Évidemment, la méthode scientifique, un outil incontournable de cette expérience humaine, mais je dirais ne pas se fermer de porte à, en tout cas... Avoir une vision englobante, ça veut, ça veut dire continuer à être méfiant, continuer à être sceptique, hein, c'est quelque chose que je recommande, le scepticisme. Mais euh, ne pas se fermer de porte, écouter, euh, découvrir, analyser, être curieux, garder un, un esprit ouvert, un esprit critique, mais un esprit ouvert, capital. Et une vision large, englobante. Voilà, donc euh, c'est un peu le manifeste du développement personnel. Est-ce que c'est une arnaque Ça peut l'être, évidemment, ça peut l'être. Euh, ça peut l'être, ça peut le devenir, euh, si on ne prend pas garde, euh, voilà, donc c'est important de, de choisir sa propre vision, sa propre démarche, mais euh, si tu continues, enfin voilà, moi ça fait pas si longtemps que ça finalement hein, que je me suis engagé sur ce cheminement, et quand je vois les, les résultats, et c'est pas que physique, c'est pas, pas que juste parce que j'ai perdu, euh, perdu, perdu du poids, tu vois, j'ai perdu des cheveux, j'ai perdu du poids, c'est pas que ça, voilà, bravo le développement personnel, il a... Il a les abdos euh, génial. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Il y a la notion de, de confiance en soi, d'apprentissage dans plein de, plein de domaines sur lesquels je me suis euh, perfectionné, sur lesquels euh, voilà, j'étais incapable de faire une vidéo pendant 36 minutes euh, sans coupure. C'est absolument impensable pour moi que de, euh, de, de développer un discours cohérent, tout en sachant qu'il va y avoir une audience, donc des gens que je ne connais pas qui vont écouter mon travail. D'avoir de l'aplomb, d'avoir confiance en moi, d'avoir la capacité à développer des idées complexes, sans avoir de script sous les yeux, sans avoir de prompteur, de me faire confiance, d'avoir voilà, du savoir, des connaissances, de les avoir développées, d'avoir fait en sorte que ce soit les miennes, qu'elles prennent ma coloration, que ça soit vraiment euh, ma propre vision. Je ne suis pas en train de réciter les propos de quelqu'un d'autre, c'est ma vision, elle m'appartient, donc on est libre de ne pas, euh, de ne pas y adhérer. Je m'en fous, ce n'est pas, pas un problème. C'est ma modeste participation dans l'univers de l'amélioration de soi. Et donc, bah, le, le point final de cette vidéo, c'est tu ne le regretteras pas. Si tu es persistant ou persistante, tu ne le regretteras pas. Il n'y a rien de mieux à faire que de chercher à faire de sa vie humaine une, une, une, une œuvre d'art, sa propre œuvre d'art. D'y travailler, de, de s'y investir, de chercher à apprendre, à dépasser les préjugés, les croyances, de continuer à se questionner, d'apprendre à mieux se connaître. Wilde disait « la parfaite réalisation de sa nature », c'est un terme très puissant. On continuera à parler, à parler de ça sur la chaîne. C'est une chaîne de développement personnel où il y en aura un peu pour tout le monde. Comme tu l'as vu, il y a une, vidéo, une longue vidéo que je te recommande sur la confiance en soi, il y a une vidéo sur la rupture amoureuse il y a des vidéos sur la notion de paradigme, enfin voilà, il y a tout un tas de, de vidéos pour toucher à différents domaines. Et d'ailleurs, on pourrait dire, mais c'est pas curieux que tu, tu parles de, je sais pas, d'alimentation, puis que d'un coup, tu parles de confiance en soi, puis d'un coup, tu parles de spiritualité, enfin, toi, à, tu manges à tous les râteliers, quoi, t es la, le pic-assiette du développement personnel, tu veux vraiment être sur tous les fronts. Euh, bah, on peut le voir ainsi, mais euh, bah, en fait, c'est que ça fait écho à ma propre philosophie du développement personnel. Le développement de ma personne, ma personne, qu'est-ce que c'est C'est pas juste un corps, hein. c'est un corps, c'est un esprit, c'est un mental. Donc il euh, y a des émotions, il euh, y a des actions physiques que je peux poser, il y, y a des interactions, donc euh, c'est un domaine qui est très très vaste, très très large. Euh, ça ne se cantonne pas à juste être riche, gagner beaucoup d'argent. Oh oui, c'est ça le développement personnel, le million, le million, c'est ça que je veux. Le, les abdos, les gros muscles. C'est ça que je veux. Comme ça, je vais pouvoir me la péter. C'est extraordinaire. Apprendre à séduire. Je vais savoir. Comme ça, je vais pouvoir avoir du sexe autant que je veux. <rire> oui, oui, oui. Certains se mettent... Euh, et j'en fais partie. C'est comme ça que je me suis engagé là-dedans. J'avais tellement mal de ma séparation amoureuse. Je voulais que ça change. Je voulais me venger. Je voulais montrer à mon ex que j'étais capable de, de devenir différent, tout en étant moi-même, finalement. Je suis le même, mais différent. Je suis en chemin vers devenir la meilleure version de moi-même. Ça ne veut rien dire pour quelqu'un d'autre. Ça sera pas la même chose. Pas question de me copier, pas question de, de, de faire exactement pareil. Ben non, on est différent. On n'a pas le même vécu, on n'a pas grandi dans le même environnement, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts. Il y a des trucs sur lesquels je pars de loin et ça va continuer à, de, à, à être une problématique toute ma vie. Alors que toi, tu, tu ne te poses même pas la question. Tu excelles dans ce domaine sans même y réfléchir. Parce que ça fait vraiment partie de toi. C'est le prolongement de toi. Ben, avoir une vie équilibrée, c'est justement essayer de, de doser. Tiens, ça, c'est une grande force chez moi. Euh, je vais essayer de, de, de, de, de faire en sorte d'aller au bout. Est-ce que je ne pourrais pas m'améliorer encore davantage et encore davantage Mais ce n'est pas pour devenir le, le meilleur de ma catégorie, le plus fort, le plus grand, le plus musclé, le plus incroyable. Non, c'est vis-à-vis de moi-même que c'est intéressant. C'est vis-à-vis de moi-même qu'il y a un challenge, que c'est énorme, que c'est stimulant. Il n'y a rien, je te le garantis, il n'y a rien de plus satisfaisant que la paix que tu ressens quand tu te couches et que tu sais que tu mènes ta vie en essayant de t'aligner avec la vérité. Que tu sais que tu as pris des décisions extrêmement difficiles, parce que tu as préféré choisir la vérité plutôt que le confort. Que tu décides de te challenger, de te mettre à l'épreuve, de te pousser dans tes derniers retranchements parfois, pour grandir, croître. C'est incroyable. Il euh, y a la sensation de véritablement vivre sa vie. De ne pas passer à côté. Alors Confucius disait... Que ta deuxième vie commence quand tu prends conscience que tu n'en as qu'une. Mais c'est terriblement puissant. Il y a cette notion de fin. La vie va se terminer. Tu as un temps qui est limité. Il y a la notion de limite. Que fais-tu de ta vie Est-ce que tu veux passer ta vie à te laisser dominer par tes pensées négatives, par tes pulsions sexuelles, tes, tes addictions, la cigarette, l'alcool, etc. Ah, attention, je ne suis pas en train de faire l'ayatollah, le, le grand religieux, le grand maître, euh, à dire il ne faut pas faire ceci, vous êtes en train de forniquer, il ne faut pas... Non, pas du tout, pas du tout, ce n'est pas, pas ça. Il n'y a pas de rigorisme euh, au sens, euh, comment dire, euh, au, au, au sens idéologique. Je ne suis pas euh, religieux, je n'appartiens à aucune tradition, je ne suis pas un traditionnaliste qui dit attention, euh, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous faites ce que vous voulez. <rire> vous faites ce que vous voulez. Mais, qui décide, qui commande dans votre vie Qui est aux commandes Est-ce que c'est véritablement vous-même qui décidez ou pas Quand tu reprends cette part de pizza, ou que tu bois ce grand verre de coca, ou que tu t'allumes cette cigarette, ou ce joint, ou que tu te prends un rail de coque, ou je ne sais trop quoi, qui commande Pourquoi est-ce que ça a lieu qui est aux manettes C'est qui qui décide de l'action posée Quand tu cours après euh, des relations sexuelles sans lendemain, etc. Qui est aux commandes Qui c'est qui pousse à obtenir cela C'est un, une question euh, qui est à la fois très profonde, sur laquelle on va travailler, sur la chaîne. La non-dualité, la spiritualité, l'ego, le mental, le corps émotionnel. J'aime pas dire corps émotionnel, mais... Les émotions, voilà, cette vie émotionnelle, ce mouvement émotionnel. Moi, je fais partie des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés avec la nourriture depuis tout petit, parce que ma manière de gérer l'inconfort émotionnel, ça passe par la nourriture. Donc j'ai souffert d'en bons points, comme tu l'as vu sur la photo, pendant longtemps. Apprendre à maîtriser ses émotions, apprendre à, par la méditation et d'autres pratiques, être suffisamment attentif à ce qui se joue en moi, et puis éclairer avec cette envie d'être dans la vérité. Tiens, je vois bien, j'observe mon comportement, c'est délétère, ça ne me fait pas du bien sur le long terme. Parce que je vois bien que quand je prends du poids, au-delà de ne pas correspondre aux critères de la société, des magazines, c'est pas, pas ça dont il est question. Le but, c'est pas de ressembler tous et toutes à la même chose. Le but, c'est pas de pouvoir faire la une des magazines c'est pas ça, c'est de se sentir bien, de se sentir épanoui et de sentir aussi qu'on euh, qu'on a un pouvoir grandissant sur sa réalité, de ne pas le diminuer. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais euh, vraiment fort en bon point, euh, monter des escaliers était une souffrance parce que euh, une volée de marche, un petit escalier, j'étais essoufflé, euh, je transpirais, j'étais pas bien. Donc ça me provoquait de la souffrance. La fin de la souffrance bah c'est je cherche à m'améliorer. Je cherche à changer. Mais je ne vais pas fondamentalement foncièrement changer ma nature véritable. Je vais changer les actions, les réactions, les décisions, les choix, les habitudes. Toutes ces petites choses. Tu, tu, tu, tu. Et je joue avec, tiens, quand j'arrête personnellement, j'ai arrêté la viande, hop, augmentation du niveau d'énergie. Tiens, j'ai plus d'énergie. Donc quand je vais à la salle de sport, je me tape plus dedans. Et bien donc j'ai des meilleurs résultats. Et bien cette énergie, cette motivation, cette satisfaction personnelle, ça se ressent dans la séduction. Je n'ai pas besoin de draguer ou d'apprendre des phrases toutes faites pour devenir plus à l'aise en séduction. J'ai l'impression d'attirer de manière magnétique, sans avoir d'efforts à faire. En réalité, les efforts, ils ont été faits. Mais là, je profite du fruit de mon travail. Il faut savoir que dans le développement personnel, il euh, y, y a certains domaines de la vie, de cette réalité, qui sont soumis à la temporalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir les résultats si tu n'y mets pas des efforts pendant un certain temps. On ne fait pas naître un bébé en un mois si on fait travailler neuf femmes sur le sujet. On a besoin de neuf mois pour qu'un bébé vienne au monde. Et c'est comme ça. Ça fait partie des règles de la réalité. Ça prend neuf mois. Tu peux, hein pareil, tu plantes une graine d'une fleur, et puis le lendemain, tu viens la déterrer pour regarder où elle en est, parce que tu es pressé. Que, ben, non, ça prend du temps. Ce temps-là, ce n'est pas toi qui décides. Et donc, développer sa personnalité, en tout cas, se développer, croître, s'améliorer, ça donne des. Imagine la personne que tu pourrais devenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, si tu cherches à t'aligner avec la vérité, si tu cherches à travailler sur toi, que tu cherches à développer de la connaissance, et que tu remets en question constamment. Si tu progresses, tu évolues, tu prends soin de toi physiquement, mentalement. Qui est-ce que tu pourrais devenir et qu'est-ce que tu pourrais vivre comme expérience donc ça ouvre le champ des possibles. Au contraire, d'enfermer, de, de réduire, ça ouvre. Je ne pensais pas que je vivrais un jour en Thaïlande. J'ai vécu deux ans et demi en Thaïlande. J'ai vécu deux ans au Canada. Euh, je suis allé voyager tout seul au Pérou avec mon sac à dos. Tout ça, ça ne peut pas m'être enlevé. Et pour moi, qui était un flippé, qui, qui manquait de confiance en moi, mais qui rêvait au fond de m'expatrier, de vivre ces expériences, eh il a fallu que je devienne... Quelqu'un capable de vivre ces expériences. Pour réaliser mes rêves, il a fallu que je devienne quelqu'un capable de les réaliser. Mon rêve, c'était d'avoir au moins un de mes livres publié par une maison d'édition en librairie. C'est un rêve que j'ai depuis vraiment tout petit garçon. Euh, je me souviens qu'en CM1, il y avait un livre qui traînait dans la salle de classe. C'était Charlie et la chocolaterie, que tu connais. Et j'avais le droit de le lire une fois qu'on avait terminé les devoirs, etc., en attendant que ce soit la fin de la classe. Et je me souviens la fascination de la lecture de ce premier vrai roman, un peu plus avancé que ce que j'avais l'habitude de lire. Et ce rêve d'écrire, de, de, de m'exprimer à travers l'écriture, les gens disent « Ah oh bah oui, il écrit du développement personnel, il écrit plein de livres, c'est juste pour se faire du pognon ». Eh, en fait, ils ne savent pas que c'est mon rêve de petit garçon de m'exprimer par l'écriture, d'utiliser ce moyen, ce médium pour m'exprimer, que c'est là depuis toujours, en fait. Donc, je me retrouve à écrire plein de livres, bah, c'est juste l'expression d'un potentiel qui était en sommeil et qui ne s'est ré révélé que tardivement. Parce que, bon, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais, mais je n'avais jamais écrit de livre, je ne me sentais pas capable. J'avais une voix qui me jugeait en permanence et qui disait que j'en éta étais pas capable, que ce que je faisais était nul. Et tu te reconnais peut-être dans ce phénomène. Donc, euh, on peut tout à fait euh, penser que je suis, euh, comme d'autres, un charlatan du développement personnel, parce que derrière, il y, y a une transaction commerciale. Pas pour tout le monde. La preuve, cette vidéo est gratuite. Oui, mais il y a de la publicité, tu monétises, donc plus as de vues, plus tu, tu gagnes d'argent. Quand je vais mourir, le fait d'avoir inspiré des gens, pas forcément un grand nombre, même si euh, bon, c'est toujours, euh, toujours mieux. Mais d'avoir vécu à la hauteur de mon propre potentiel, pour que ça donne envie aux autres de, de, de faire la même chose pour elles-mêmes. Pas pour ma gloire, pour la leur. Pour participer à ce chemin d'évolution de l'univers. Ce chemin d'évolution, cette évolution qui est là. Soit on va dans le sens de l'évolution, soit on bloque. Ne bloquez pas, vous allez accroître la souffrance. Allez-y, améliorez-vous, améliorez-vous. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc, euh, je, sais que, je sais que je mène aujourd'hui euh, la vie euh, que j'aurais voulu mener euh, à la base. Et il m'a fallu un moment avant de m'aligner avec ça. Et tout n'est pas parfait, évidemment, mais... C'est tellement incroyable de réaliser ses, ses rêves, ses ambitions. Ça ne veut pas dire qu'on n'échoue pas, qu'on ne fait pas face aux déceptions. Hein. Mais vraiment, hein, c'est important de le rappeler. Mais euh, ben on le gère différemment. On développe une meilleure euh, capacité à gérer. La résilience, la capacité à s'auto-motiver, à devenir maître de soi-même. Je n'ai plus besoin de de l'extérieur pour me motiver pour me pousser à l'action parce que je le fais pour moi c'est une fin en soi m'améliorer c'est pas pour les autres ça ça jaillit sur les autres les autres le ressentent et puis ça joue dans plein de domaines pas dire le contraire dans les interactions que j'ai avec les autres ben bah oui si je deviens euh, euh, si je m'améliore bah ça, ça change imagine quelqu'un qui n'a pas d'humour du tout il est pas drôle il est très sérieux très très très cérébral et... Et toutes ces interactions, il, a, il met les gens mal à l'aise, il fout les gens mal à l'aise parce qu'il est pas drôle, quoi. Il dit des trucs et ça sonne à chaque fois, ça tombe à plat. Tout le monde est là, là, là, là, il nous met mal à l'aise. Il y a des gros blancs, des gros silences. Bon, il se dit, putain, faut que ça change. J'en ai marre d'être bizarre ou d'avoir des interactions sociales merdiques comme ça, là, où je suis euh, de, ostracisé, <rire> mis de côté ou... Euh, je vais essayer d'apprendre à, à améliorer ma communication. Je vais lire un bouquin sur comment être un meilleur orateur, comment faire rire les autres, comment apprendre l'humour. C'est du développement personnel, mon gars. C'est du développement personnel. Et donc, s'il constate en appliquant les conseils de ceux et celles qui, avant lui, ont vécu des mêmes souffrances ou ont vécu des mêmes enjeux, des mêmes euh, difficultés, et qui ont décidé à leur tour d'aider les autres en donnant des conseils, mais s'il décide d'appliquer les conseils et de devenir... Euh, et qu'il devient plus à l'aise. Moins, euh... ben voilà, il y a moins de blanc, il y a moins, de... il, il sait mieux jouer avec les autres. Il écoute davantage. Et puis il devient meilleur. Ça ne deviendra peut-être pas le meilleur humoriste du monde, mais il est meilleur. Et ben, ses relations avec les autres vont s'améliorer. Celui qui est timide qui croise le regard d'une femme, je vais prendre l'exemple d'un homme, mais il croise le regard d'une femme et hein, il détourne le regard, il est très mal à l'aise, oh là là, mon Dieu, oh là là, elle est trop belle, oh là là, je vais jamais réussir à aller l'aborder. Et qui développe la capacité d'apprendre à séduire <rire> de manière naturelle, pas comme un gros lourdeau, parce que bon, les gars qui klaxonnent les, les nanas en voiture ou qui viennent les aborder avec des... ou qui les sifflent, ouais, c'est pas trop ce dont il est question. Hein. Mais justement, ceux qui sifflent les, les filles et qui, se... et qui prennent que des râteaux et des vents, eh bien, on a envie de leur dire, le développement personnel, les gars. Vous voulez de meilleurs résultats. Votre besoin, c'est d'entrer en relation et de vivre de l'intimité avec une femme. Apprenez le développement personnel. Et la première chose, c'est d'exercer la vérité. Rendez-vous compte que quand vous les sifflez comme des animaux, vous ne prenez que des râteaux, des insultes et des, et des injures. Parce que ça ne marche pas. Parce que vous vous entêtez à appliquer une méthode qui ne marche pas. Vous allez l'appliquer jusqu'à quand, la méthode Vous voyez bien que ça ne marche pas. Il faut prendre conscience que ça ne marche pas. Pour induire un changement, il faut se rendre compte que ce qu'on fait, ça ne marche pas. Ça produit des résultats médiocres, voire merdiques ou inexistants. On a envie de leur dire, les gars, ouvrez un bouquin, là, ouvrez-en deux, trois, regardez des vidéos, formez-vous. Vous voulez des résultats, ça doit venir de vous-même. Le, ré... le changement doit venir de l'intérieur. Si le gars, il continue à s'entêter, ben, tant pis pour lui, tant pis pour lui. Il sera frustré. Mais ça sera sa responsabilité. Les outils aujourd'hui euh, et la connaissance sont vraiment à la disposition euh, de tous et de toutes. Ça n'a jamais été aussi simple que de se former, franchement, dans tous les domaines. Euh, voilà, Que ce soit la santé, il y a des coachs mais incroyables qui donnent du contenu gratuit, euh, des conseils de nutrition. Je ne dis pas que tout est à gober, hein, mais... Euh, il y a de très, très, bons, très bonnes ressources aujourd'hui. Parce qu'on est en 2022, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est dans les années 2020. Il y a énormément de... de... On n'a plus d'excuses pour ne pas apprendre. <rire> on n'a plus d'excuses pour ne pas apprendre à se développer. Les gens qui ont fait face aux problèmes que tu rencontres, si tu es dans la vingtaine ou la trentaine ou la quarantaine, mais il y a des gens... On est en 2022, il y en a des humains qui sont passés avant toi et qui ont fait face à des difficultés relationnelles parce que c'est toujours la même chose la vente, le commerce, tu crois que ça, ça date d'il y a quelques années Les règles du commerce et de la négociation sont à peu près les mêmes depuis qu'il y a des, des hommes et du commerce, donc ça remonte à un paquet d'années. C'est pas nouveau le développement personnel. C'est juste tiens et si moi-même activement j'allais chercher à développer ce qui me manque ou ce qui en tout cas je ne maîtrise pas. C'est ça. Et ben ta vie est-ce qu'elle va pas changer Ben oui, évidemment. Mais il ne faudra pas s'arrêter. <rire> Ce n'est pas parce que celui qui siffle, la nana dans la rue, qui se rend compte que son attitude n'est pas fonctionnelle, qu'elle qu produit des résultats de merde, qui, qui change, et qui d'un coup, ah, il comprend. c'était pas comme ça. Il s'adapte, il change, il évolue. Et puis qui d'un coup euh, obtient satisfaction. Maintenant, il est capable de discuter avec une fille, euh, d'attirer son attention, de la faire rire, euh, de, la, de la séduire. Et puis, bah, ils couche ensemble. Bravo. Eh ben, il faut pas s'arrêter là. Il a obtenu un résultat sur un de ses besoins, qui était le besoin sexuel à un instant T. Comme pas mal d'êtres humains, il a des besoins sexuels. Bravo. Il en a, j'en ai. Tout le monde en a. Je généralise peut-être un peu, hein, mais en tout cas, nous sommes nombreux à avoir ces besoins-là. Et donc, euh, super. Mais est-ce qu'il pourrait pas appliquer cette même démarche à son business son travail, son activité professionnelle, sa relation avec ses parents, sa relation avec ses amis, euh, toutes les catégories de sa vie, sa santé personnelle. Si d'un coup il se dit, bon ben je vais, voilà, il, il se lève à 14h euh, tous les matins euh, complètement défoncé euh, parce qu'il a trop bu, etc. Ben, d'un coup, euh, si j'apprenais l'autodiscipline et si j'apprenais à, à être maître de moi-même, si j'apprenais, quand je décide, parce que c'est ça le pire, on décide de faire un truc et on ne le fait pas. Je vais aller au sport, et puis bah finalement je suis bien dans mon canapé, je vais rester au chaud. Qui a décidé à un moment d'aller au sport, et qui d'un coup se retrouve à ne, plus, à ne plus pouvoir y aller parce qu'il y a un blocage C'est quand même fou qu'il y ait cette contradiction intérieure entre deux volontés. Celui ou celle qui veut d'un coup s'améliorer, changer son apparence physique ou perdre du poids, et puis celui qui... Baisse les bras, abandonne et ne va pas s'entraîner. C'est la même personne pourtant. Pourquoi euh, pour que ça bloque Pourquoi il y a un blocage comme ça <rire> Je peux toutes les faire. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Euh, quasiment une heure sur la philosophie du développement personnel. C'est un sujet qui est, sur lequel je reviendrai de manière un peu plus euh, précise. Là, c'était un peu la, la vision large, englobante. C'est vivre une vie... Euh, plus épanouissante, une vie dont on soit fier, pas une fierté égotique de « je me tape sur le poitrail parce que je suis le meilleur ». Et non, plus on travaille à son développement personnel, et plus on se rend compte que la personne sur laquelle on travaille n'existe pas. Mais ça, on en reparlera. Je te souhaite euh, bah, euh, plein de bonnes choses. Like cette vidéo pour moi, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé, euh, fais-moi une remarque. Je lis tous les commentaires, je les commente. Euh, dis-moi, dis-moi ce qu'il en est de ton côté. Et puis dans la description de la vidéo, encore une fois, je te mets tous les livres que j'ai pu écrire. Il euh, y en a un, comme je disais, « devient la meilleure version de toi-même » qui est en librairie, donc euh, bah, disponible dans ton environnement, on va dire, un peu partout. La Fnac, Cultura, euh, l'espace culturel de Leclerc, les librairies privées diverses. Et puis euh, sinon, les autres sont sur Amazon. Donc tous les liens sont dans la description. Également le lien vers une formation, donc euh, regarde, euh, c'est pas fait pour tout le monde, mais regarde ce qu'il en est, le lien est cliquable, plutôt à cliquer euh, avec son ordinateur plutôt que son portable, la mise en page n'est pas encore tout à fait euh, optimale sur un smartphone, et puis euh, bah voilà, beaucoup de joie à partager tout ça, on va continuer avec euh, une vidéo par semaine, tous les dimanches matins, du contenu euh, dense, et euh, tu vas voir, je vais essayer de t'aider à à améliorer ta vie, en fait, à, à t'aligner avec la vérité. Donc, euh, je vais évoluer. Depuis la création de cette chaîne et mes premières vidéos, il y a eu déjà une, une évolution parce que bah, je maintiens cette volonté de m'améliorer euh, au quotidien. Ce n'est pas un truc que j'ai fait il y a trois ans et que j'ai laissé tomber. C'est toujours présent chez moi. Et comme je veux m'inscrire dans la durée et continuer à m'améliorer, il <coughs> bah, y a des chances que mon que ce que je partage, il ouais, y, y a des prises de conscience, des réalisations et des conseils qui seront peut-être encore plus pertinents avec le temps. Hein. Je n'exclus pas de, de changer, c'est même la meilleure chose qui puisse m'arriver, et qui puisse aussi t'arriver. Je te laisse là-dessus, euh, c'était Tony, à bientôt, like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve dimanche prochain dans la matinée. A plus